La vidéo que vous allez visionner a été effectuée dans le cadre de mon travail en tant que réalisateur et journaliste indépendant. Elle a été réalisée dans le cadre d'images qui vont être insérées dans un reportage que je prépare sur tous les événements dramatiques qui se passent actuellement dans le monde entier. Alors s'il vous plaît, je vous invite à rester chez vous et à ne pas reproduire ou à ne pas sortir tout simplement pour reproduire ces images, pensez à vous, pensez à votre santé et je vous souhaite quand même un bon visionnage. Thank mm -hmm. you.